Bonjour à tous. On est le dernier jour euh, d'octobre. Octobre n'a euh, pas été catastrophique du tout. Euh, au contraire, on, on a comme euh, pris des mesures pour euh, euh, <coughs> injecter euh, des masses monétaires très, très importantes aux États-Unis. Même en Europe, on a débuté ça. Demain, c'est à partir du mois de novembre qu'on débute euh, l'injection de ces 60 milliards par mois euh, indéfiniment au niveau des États-Unis. Euh, on revient encore sur la situation qui est à peu près euh, sans, euh, sans bon sens. Euh, euh, C'est sûr que ce qui est arrivé en septembre, la crise des repos, euh, euh, les banques qui se prêtent en, entre elles d'une manière assez... Euh, euh, rapide, c'est-à-dire en 24 heures, lorsque une, prête, une banque a besoin de sous, euh, les banques se prêtent, c'est des opérations qui se font de nuit. On a appris un peu euh, le processus pour ceux qui suivent ça un peu, euh, peut-être pas dans sa complexité, parce que le but dans le fond de la la Fed des, des banques et le jeu de tout ça, c'est de nous mêler le plus possible. Donc quand on est assez, si on est assez mêlé, ben on, on dit, ah, ben ils savent ce qu'ils font, ils prennent des bonnes décisions, mais <rire> c'est absolument euh, euh, immoral ce qui est injecté encore dans le système. Et le pire, ce qu'on vient d'apprendre, euh, j'ai lu ça dans un article dernièrement, c'est que les banques, oui, plusieurs d'entre elles avaient de l'argent euh, et euh, se prêtaient pas. Donc, ça démontre tout simplement un manque de confiance entre elles. Euh, euh, je pense que les banques ont perdu euh, le sens de... Euh, de la valeur de l'argent, donc euh, ils, ils savent très bien que les gouvernements eux-mêmes sont dans des euh, situations euh, très, très, très dangereuses et précaires. Donc, euh, euh, les banques euh, ont décidé eux-mêmes euh, de s'abstenir, de se prêter entre elles parce qu'ils ont perdu euh, la confiance de, euh, en, entre elles. Donc, on est dans un marché euh, où on gonfle littéralement euh, euh, la, la bourse, euh, euh, les actions, le marché des actions à coût de milliards de dollars euh, pour arriver à des PUB qui sont vraiment pas intéressants, à des croissances entreprises qui sont pas intéressante non plus. Euh, on c'est des marchés qui sont boostés. Euh, Est-ce que la montée va continuer? Ben malheureusement parce que je veux dire on peut faire euh, mettre de l'argent sur les marchés d'une manière euh, euh, en folie comme ça. Et la réalité c'est que oui ça semble euh, on semble reparti pour une montée, peut-être une dernière montée. Euh, on va regarder ça tout à l'heure euh, d'une manière assez précise. Ou si j'ai des statistiques économiques, j'aimerais qu'on qu regarde ensemble. Euh, mais la situation est assez euh, paradoxale. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est euh, que d'ici 2020, on se rende à l'élection de Trump pour que euh, Trump soit réélu. Et dans le fond, même si euh, ce que j'ai lu dans un des commentaires, même si euh, Trump, euh, même si le, les marchés euh, se pètent je pense que Trump n'a aucun problème de se faire réélire. Euh, on en est à, à centre chamailler entre les démocrates, donc on laisse la voie libre à Donald Trump pour euh, poursuivre un autre 4 ans. Là, on va faire le vote destitution je pense c'est aujourd'hui. Euh, D'après moi, il n'y a pas grand-chose qui va sortir de là, à cause de la crise ukrainienne. Mais dans la réalité, non, il n'y a pas grand-chose qui va euh, empêcher Trump de poursuivre euh, euh, l'injection de capitaux, parce que sous Obama, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'injections de, euh, de capitaux qui sont arrivées là, mais là, euh, c'est d'une manière euh, éhontée qu'on injecte, on injecte, et surtout euh, les derniers mois, septembre, on, on termine octobre, et là, on commence euh, euh, le nouveau QE, qu'il faut pas appeler QE. Donc le QE4, on ne se mentira pas, c'est la même chose, on on injecte des sous pour essayer de maintenir artificiellement euh, les marchés pour que euh, tout semble beau mais on voit très très bien y a un ralentissement économique qui se passe au niveau mondial en ce moment et même un ralentissement économique au niveau de la Chine qui se trouve à être le moteur euh, de la planète euh, depuis euh, des, des années. Euh, là aussi on a des, euh, des du ralentissement à Hong Kong. On peut dire que c'est à cause des crises mais pas du tout. Déjà, les signes de ralentissement étaient, euh, étaient là et là on commence à, à voir ça. Euh, L'édifice commence à perdre des fuites d'un petit peu partout. Donc euh, euh, ce qui va arriver, ben va arriver. Euh, la simple question que je me pose, quand? Euh, là en ce moment on se trouve être encore en euphorie. Euh, il y a rien qui a arrêté, euh, le Dow Jones est rendu à euh, 3040-3050, là, là, une petite perte aujourd'hui, mais il faut comprendre que la fin d'un cycle, parce que c'est ce que je pense encore qu'on est, euh, on peut connaître la dernière période euphorique avant que ça, ça corrige, Et encore, on pourrait avoir des soubresauts parce que, vu que le marché est maintenu euh, euh, artificiellement, on injecte euh, des sous dans le marché pour le maintenir à flot. Mais euh, c'est artificiel, tout ça. Il euh, y a l'or aussi, on va, on va regarder un peu, essayer de voir la situation de l'or, qui est encore en résistance. Donc, euh, on va commencer à regarder ça. Euh, ok. Hop, oh, Excusez j'ai la difficulté euh... ok on va recommencer tout de suite euh... on va commencer par le petit graphique ici c'est euh, euh, Hong Kong qui est en récession le produit intérieur brut de Hong Kong Hong Kong qui se trouve en en soi est une économie euh, branchée à la Chine qui a été bâtie sur euh, l'opium euh, <rire> c'est vraiment euh, une colonie euh, anglaise euh, qui a été remis aux Chinois en 1997, euh, et donc euh, on connaît des, euh, euh, des, une crise euh, pas mal importante euh, au niveau euh, des décisions du gouvernement euh, chinois, parce que dans le fond, on se trouve être vraiment communiste euh, à, euh, ben, capitaliste euh, à Hong Kong, et euh, le gouvernement chinois a commencé à imposer des règles, c'est-à-dire extrader certaines personnes qui auraient commis soit des délits, tout ça. Mais tout, le, le fond du problème, c'est qu'on ne veut pas que la Chine communiste se mêle de l'économie d'Hong Kong, même si la transition est arrivée en... Ah, la, la, euh, la, la, excusez, l'Angleterre, euh, oui, a remis euh, Hong Kong en 1997. On avait une période de 50 ans pour euh, que la transition se fasse bien, et déjà le gouvernement euh, chinois commence à se mêler de, de, de Hong Kong, de la politique euh, Hong Kong, donc euh, ça fait pas l'affaire, euh, beaucoup, beaucoup de de Hong Kong euh, donc c'est pour ça les manifestations et euh, là aussi ça se dégrade au niveau de la Chine euh, le PMI chinois de l'IS, euh, on voit ici le PMI chinois c'est-à-dire la production euh, euh, manufacturière est euh, euh, en descente euh, c'était un peu normal parce que la Chine est euh, vraiment l'économie, est vraiment l'usine de la planète. Et encore, c'est ça, euh, on achète tellement euh, via Google, via Amazon, via Alibaba, via beaucoup de plateformes. Euh, Alibaba est devenu un géant avec Jack Ma qui vient de terminer, euh, qui vient d'arrêter... Euh, euh, parce que c'est lui qui a créé Alibaba, mais là, il vient de prendre, on va dire, sa retraite et il va se dédier aux œuvres caritatives. Mais quand même, euh, la Chine, euh, via euh, des grandes plateformes comme ça, a pu euh, vendre des produits à travers la planète. Et euh, euh, aujourd'hui, nous, on, on en est euh, bénéficiaires, on doit se, se le dire, on achète beaucoup, beaucoup de choses de la Chine. Euh, moi, Le premier, donc, euh, si on achète quelque chose qui se passe euh, euh, sur euh, eBay, par exemple, euh, qui vient de la Chine, on reçoit notre produit. Euh, c'est un petit peu plus long des fois, mais peut-être deux semaines, trois semaines. Mais il faut se dire qu'on on part d'un processus... Euh euh, d'achat euh, via le web, un processus très, très simple. Et tout le mécanisme qui est en arrière de ça, ben, ça c'est le transport, la gestion du transport. On part de l'usine, j'ajoute je une bébé à 10 pièces, 15 pièces, 10 dollars, 15 dollars. Et d à partir du fait que la commande est faite dans la petite usine, euh, on a le transport qui est euh, par bateau dans des gros containers Mais on peut comprendre la, la complexité de la logistique. Euh, du transport de de, de ma, ma ma bébelle que j'ai acheté euh, en Chine et donc euh, euh, oui la Chine était l'usine du monde et, mais là ça commence à diminuer euh, je pense que les euh, aux États-Unis euh, euh, même si ça continue à rouler, malgré tout, euh, il y a quand même une, euh, une fatigue. Euh, euh, les, les, les, le président américain nous dit que l'économie va super bien, euh, tous les gouvern euh, le gouvernement, euh, non seulement Trump lui-même, non seulement le chef du gouvernement euh, en ce moment, est euh, États-Unis, mais aussi tout le monde, euh, tous ceux qui font partie de... de de la caste euh, <rire> politique, euh, disent que oui, ça va bien euh, aux États-Unis, mais la réalité c'est qu'on commence vraiment à constater un ralentissement. Euh, mais euh, c'est maintenu euh, par l'injection monétaire euh, de la Fed. Euh, c'est ça qui fait en sorte que euh, les, les entreprises continuent à, à n'ont pas à croire qu'il y a des beaucoup beaucoup d'entreprises qu'on appelle zombies qui sont des entreprises qui n'ont qui ne sont que l'ombre d'elles-mêmes donc euh, ils produisent plus réellement, ils, ils produisent mais à perte, mais on les maintient. C'est comme le, c'est la question aussi du gaz de schiste. C'est la même chose, euh, le pétrole de schiste, euh, excusez, euh, aux États-Unis où on maintient ça artificiellement parce que dans le fond, au prix du baril, on n'arrive même pas. Donc il faut financer l'extraction de pétrole. C'est ce qu'on regarde peut-être à plus long terme, mais quand même, c'est problématique. Euh, donc euh, on voit que au niveau de des de, des usines chinoises, toute la section manufacturière euh, est, euh, est euh, vraiment euh, en trouble. Et aussi, euh, ici, c'est peut-être un... Deux petits graphiques, mais surtout, ça, ça, ça va être des bons euh, du gouvernement chinois à 10 ans. Il euh, y a plusieurs bons qui arrivent à maturité ici. Donc, euh, ce que ça veut dire, tout simplement, c'est qu'on a émis des bons, euh, là, si c'est pour 2 ans ou 10 ans, peu importe. On émet un bon et on dit qu'après, euh, quand le bon va être... Euh, à sa fin. Mettons, j'ai mis un bon de deux ans à trois pour L'exemple, il y a plein d'exemples qu'on peut euh, prendre parce que ça dépend le, le temps. Euh, donc, lorsque le bon euh, est arrivé à sa fin, il faut que le gouvernement remette euh, le pourcentage euh, de gain que la personne euh, a sur le bon. Mettons, j'avais euh, 1000 dollars à 2 Il faut qu'elle me remette euh, le pourcentage plus euh, le, le capital. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de bons qui arrivent à maturité, parce qu'on a émis des bons du gouvernement pour payer des dettes, pour payer le fonctionnement du gouvernement, mais ils arrivent à maturité. Donc ici, le petit graphique, c'est ce qui nous montre, c'est catastrophique. Il va falloir que le gouvernement émette encore plus de bons du trésor, donc plus de dettes, pour payer euh, les intérêts euh, des bons. Donc c'est vraiment une chaîne de Ponzi. Une chaîne de Ponzi, c'est tout simplement ça. C'est que quelqu'un part, un, on dit un fond, avais Bernard Madoff qui avait fait ça. Euh, bon, les personnes mettent mettons un million, deux millions, et on promet des rendements extraordinaires, 10, 15, 20 peu importe le rendement qu'on peut promettre. Donc, les premières arrivées, ça va bien, parce que les ceux qui rentrent dans la chaîne, un petit peu plus tard, se trouvent à... Euh, celui qui dirige la, la chaîne de Ponzi, euh, prend les sous de ceux, les derniers arrivants, et euh, les donne comme euh, récompense aux, aux, aux, aux premiers arrivants, mais eux sont dépouillés, les derniers, parce que, dans le fond, il n'y a pas eu de production nécessaire euh, euh, à la création monétaire, vu que ce sont les derniers qui se sont fait euh, éplucher, mais ils le voient pas. et C'est sûrement... Euh, euh, c'est sûr qu'un jour, cette chaîne de Ponzi-là va se terminer. On le sait. Mais euh, on ne sait pas quand. Et tant que la fête continue à, à, à aller, ben, on fait tourner la machine et tout va bien. Jusqu'au jour où quelques-uns redemandent euh, leur argent, ben, là, c'est problématique. Et c'est la même chose qui se produit au niveau des gouvernements. En émettant beaucoup, beaucoup de dettes comme ça, ben, on se trouve à être euh, en problème au niveau euh, de, de la remise euh, du capital et de l'intérêt des bons du trésor. Et c'est ce qu'on voit ici au niveau euh, de la Chine, euh, les bons du trésor. Euh, là, on va aller un petit peu, on va aller prendre un peu de temps avant d'aller voir les graphiques. Ce euh, ne euh, sera pas long, je vous vois rien... Allez voir tout simplement. Euh, je ça comme ça. Allez voir tout simplement euh, euh, un peu de données économiques. Euh, parce que dans le fond, on dit qu'on est en, en ralentissement économique. Il euh, ben, faut vraiment le voir d'une manière euh, euh, réelle avec euh, les euh, ce que l'économie nous dit, l'économie nous parle avec euh, les chiffres. Donc, euh, si on regarde ce qui se passe euh, au niveau de l'économie, euh, par exemple, je vais prendre, ça c'est au niveau américain, euh, la croissance du PIB. On voit que c'est en descente ici. On va aller voir le graphique plus... Euh, bon. On est vraiment en descente, c'est pas une grosse descente, mais on n'a pas une croissance à tout passer du PIB. Là. Regardez, on va aller voir ça 5 ans. Hein? Euh, et si on est rendu ici en bas de 2 mais il faut comprendre que le PIB, avec l'argent qu'on injecte dans le système, devrait être vraiment extraordinaire, mais c'est vraiment pas du tout le cas. On n'a pas un PIB qui est à la hausse, au contraire. Regardez le, le produit intérieur brut qui se trouve être toutes les activités économiques du pays. Euh, donc, euh, c'est défaillant. Le taux de croissance du PIB, c'est pareil, on pourrait aller le voir. Euh, le taux de chômage, lui, on sait qu'il qu baisse, euh, mais il euh, y a beaucoup de personnes qui, euh, qui arrêtent de chercher de l'emploi. On est rendu à 3,5. Euh, sur le max, on sait très très bien, on connaît le petit graphique. Euh, oui, on baisse encore, mais il y a beaucoup de personnes qui ont on comptabilise maintenant les, les temps partiels et tout ça. Donc, euh, ce qu'on peut aller voir aussi, ben les taux d'intérêt, les fameux taux d'intérêt, parce que dans le fond, ça nous intéresse euh, ce qui arrive. Euh, ici, on a commencé la descente à partir de. Bon, on était en montée 2018. Fin 2018, on, on sait très bien ce qui est arrivé. Powell a changé son fusil d'épaule, est allé dans le.. le, en, la baisse des taux, lui qui voulait absolument aller dans en, en hausse de taux. Et le graphique ici, long terme, on le connaît très bien. Euh, lorsqu'il arrive des récessions on se trouve à être euh, euh, en baisse de, on baisse les taux d'intérêt pour essayer de repartir la machine et on réinjecte des capitaux mais là le, le problème en ce moment c'est qu'on est, qu est à, des, à des sommets encore le Dow Jones euh, euh, sur, euh, le Dow Jones, je ne sais pas s'il a pris son dernier sommet on va aller voir ça mais le, le Nasdaq et euh, le Standard Poor ont repris leur dernier sommet mais pourtant Pourtant, c'est ça qui est problématique, c'est que on réinjecte des capitaux euh, d'une manière abondante au sommet. Imaginez-vous donc s'il arrive un pépin et on commence euh, et que ça crache, ou peu importe, ça corrige solidement, on n'aura plus aucune munition pour pallier euh, à la reprise ou essayer de reprendre. Euh, il va falloir je ne sais pas ce qui va arriver, c'est des paramètres euh, la plupart des économistes le disent c'est des paramètres euh, qu'on ne peut pas déterminer parce qu'on est dans l'inconnu et euh, en ce moment c'est ce qu'on vit euh, pour euh, terminer avant d'aller voir nos graphiques euh, euh, bon la dette publique au PIB on est rendu 106 euh, euh, si on peut aller voir ça ici comme je vous avais dit 106.1% 2018 là euh, sans dette publique. Donc, euh, ça ça se trouve être... On est au-dessus du 100%. Et si on regarde à plus long terme, euh, la dette publique... Euh, ah, ok, on va voir comme ça. Dette publique, on avait ça dans les années. Regardez, euh, après la Seconde Guerre mondiale, c'était comprenable. Dette de guerre, ça c'est un long, long graphique. Et on avait baissé aujourd'hui, on est vraiment au-dessus. Même à l'an 2000, on était à 60. Regardez, en 80... Donc, on est rendu à plus plus de 100% du PIB. Euh, c'est sûr que le Japon est rendu à 200 quelques, 240, 250. Je ne suis pas sûr du chiffre, je pourrais aller vérifier, mais on n'a pas le temps. Donc, euh, ici, euh, aux États-Unis, on est rendu à 6, 106% du PIB. Donc, euh, c'est vraiment euh, catastrophique. Là, on va, pour terminer, on va aller voir les graphiques. Euh, on va regarder les indices. Euh, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, J'ai en descente, mais euh, je vais regarder la vue d'ensemble. C'est que dans le fond, on se trouve à, à on va aller le voir. Regardez vraiment mensuel. Regardez le graphique mensuel euh, euh, long terme sur le Standard Poor's. On a un nouveau sommet. Euh, qui est arrivé avant hier, hier. On a vraiment dépassé le sommet précédent. Ça, c'est un très, très euh, graphique très, très long terme. Euh, donc, euh, on est rendu à un nouveau record. Euh, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'injections monétaires dans le système. Je ne sais pas ce qui va arriver, euh, honnêtement. Je pense que techniquement, là, si je veux être neutre, là, je regarde le, le graphique technique et je pense qu'on va encore monter. Euh, je ne vois pas techniquement, techniquement parlant, euh, comment que ça ne monterait pas encore jusqu'à euh, peut-être euh, 3200, 3300, euh, le Standard Poor's. Et ce pas une bonne nouvelle, parce que dans le fond, la réalité économique, c'est que tout s'en va en, en décroissant et euh, on a des bourses qui continuent leur montée. Cependant, il faut bien comprendre que lorsqu'on connaît des montées euh, importantes, comme ça, c'est des fins de cycle, euh, des, de l'euphorie, regardez ici ce qui est arrivé mettons en 2006 quand on a atteint un sommet en novembre 2007 et ensuite on a commencé à dégringoler ça c'est sur le Dow Jones euh, on va voir le Nasdaq euh, le Nasdaq c'est l'image la plus euh, euh, le sommet qui a été connu en, en, en 2000 c'était vraiment exagéré mais voyez à tous les mois on allait chercher euh, euh, c'est incroyable le, le, le le, le gain qui s'est fait en peu de mois, ben, ici, c'est sûr qu'on a connu une dernière jambe de montée, une grande, euh, mais, je pense qu'on peut monter encore, puis c'est pas euh, euh, d'une manière, euh, il faut être sorti des marchés, je vous dis pas que ça va monter, il faudrait être dans les marchés, non, c'est trop dangereux, on est vraiment dans des sommets qui sont euh, gonflés artificiellement, donc, il faut être sorti du marché, ça c'est clair, euh, au niveau de l'or, on est ce matin c'est euh, euh, 1512. Euh, comme je vous dis la résistance parce qu'on peut encore euh, se taper la tête ici euh, sur cette résistance là qui est à 1550 où on pourrait euh, la dépasser euh, et ensuite on a euh, d'autres résistances c'est à 1600, 1900. Euh, mais euh, non c'est pas encore gagné la bataille de l'or mais par contre euh, sur le long terme l'or regarde très très très bien euh, je regarde le, le graphique sur ce mensuel. euh je peux pas je peux pas voir que l'or euh, euh, pourrait aller plus bas puis aller reconnaître des des nouveaux boss, tout se peut, hein, tout, tout est possible. Euh, par contre, il euh, faut rappeler que les banques centrales poursuivent leurs achats euh, d'or euh, parce que l'or est vraiment une monnaie, une réserve monétaire, autant que le dollar américain, même peut-être plus, parce que l'or, euh, euh, depuis euh, 5000 ans, 5 six ans, a toujours été euh, la base euh, euh, de l'économie. Et ça s'est fait d'une manière, euh, euh, dans l'histoire de l'humanité, assez euh, simple c'est que excusez c'est que l'or euh, se trouve à être un, un métal euh, qui se corrode pas euh, qui euh, qui garde toujours son lustre et qu'on peut recycler à l'infini euh, contrairement à, par exemple à l'acier euh. Euh, pas l'aluminium parce que l'aluminium a été inventé par un procédé en 1800 keuk, avec l'électrolyse euh, mais on parle de, de métaux comme le cuivre le cuivre est quand même a été quand même considéré comme euh, important dans la monnaie cependant le cuivre on parle là des millénaires mais le cuivre euh, est plus abondant que l'or donc euh, le cuivre euh, euh, l'extraction du cuivre euh, qui pour la monnaie ben si c'est plus abondant c'est moins rare donc, euh, on a le platine aussi qui est très, très euh, lustré, mais qui ternit un peu. Euh, euh, donc, euh, mais l'or, euh, l'argent ternit aussi, mais l'argent a été vraiment utilisé quand même dans les transactions monétaires depuis des, des millénaires. Mais euh, l'or euh, demeure dans le, la conscience humaine euh, euh, un item très, très important. C'est ce qu'on ce qu voit avec euh, les banques centrales qui... Euh, qui s'appuient sur l'art. Et on, si on regarde, je suis en train d'étudier l'histoire du 20 e siècle, et euh, ce qui est arrivé euh, à, la, à la fin de la Première Guerre mondiale et, et, et au début de la... Deux, la fin de la, milieu de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que les Américains, les Américains sont devenus très, très puissants et ont vendu euh, des actifs. Ils vendaient à peu près n'importe quoi aux Européens pour qu'ils se... Euh, que les Européens s'autodétruisent détruisent donc, mais euh, ça faisait pays en, en or, et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, euh, les, les États-Unis ont la plus grande réserve d'or au monde, je pense que c'est 8000 tonnes euh, dans ces coins-là, mais les Chinois, euh, les Russes, euh, beaucoup de pays euh, veulent se dédollariser pour... Euh, ne plus utiliser le dollar américain euh, comme base à leurs, euh, le, leur échange. Donc, euh, c'est l'or, c'est ça, est ça qui, est, qui, est, euh, qui est le statut de l'or en ce moment. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver. Euh, Peut-être regarder rapidement les crypto-monnaies parce qu'on avait eu toute une chute euh, la semaine dernière. Comme je vous dis, le portrait à long terme, euh, pour aller voir un petit peu... Euh, pour moi, je... Je pense pas que ça, c'est la chute qu'on a eue ici, là, mais non, c'est, euh, je pense pas qu'à long terme, le, le, ben ça c'est le bitcoin, là, mais les crypto-monnaies, euh, la, la, la technologie va demeurer, c'est sûr, mais euh, je pense pas, regardez la, la, la montée qu'on a eue ici, ça s'est corrigé assez rapidement après la grande chute, mais là on est ici, là, on n'est pas en exubérance du tout, du tout, on continuerait une descendre forcé et pour vous en convaincre, je vais... ça c'est le graphique du bitcoin qui est le plus euh, la plus grande crypto-monnaie où on fait des plus de trans... transactions excusez l'Ethereum, on va aller voir ça, regardez ce qui est arrivé dans le fond l'Ethereum, il n'y a rien rien qui nous dit que l'Ethereum le, le, pourrait repartir au contraire, euh, regardez le sommet qu'on avait connu en 2018 et maintenant euh, ça végète là, les, les petits soubresauts c'est absolument rien Uh, c'est les cryptos les plus euh, connus là. regardez absolument rien qui nous dit que ça va changer de tendance donc ce qu'on a eu comme euh, baisse très très importante sur le bitcoin en peu de temps on a passé de, de, de 9000 qu'à un creux de 5400, 5500, là on y est revenu un peu mais le les, non les cryptos il euh, n'y a rien qui nous donne euh, la garantie que ça va se poursuivre encore très longtemps donc, c'était un peu mon analyse. On se revoit bientôt pour une autre analyse.